Vous voulez progresser en snowboard Je peux sûrement vous aider. Bienvenue chez Nomad Snowboard. Mon objectif est d'aider du mieux possible les snowboarders dans leur progression. J'explique également comment faire pour devenir moniteur de snowboard. Alors que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé, rendez-vous sur la page YouTube de Nomad Snowboard ou sur le site internet nomadsnowboard.com. Vous y trouverez des tutoriels pour bien commencer en snowboard, mais aussi pour progresser en carving, en freeride et bien évidemment en freestyle. Vous souhaitez apprendre à entretenir votre matériel par vous-même Les tutos de la section matériel sont alors faits pour vous. Et enfin, vous souhaitez progresser en snowboard et mieux connaître les formations existantes Alors abonnez-vous à la chaîne et ne manquez aucune news. Merci et à tout de suite dans nos tutoriels. Ciao